Et vous, si vous allez sur la Lune, qu'est-ce que vous avez envie de chercher Moi, ce que j'aimerais, c'est mieux comprendre son origine, parce qu'il y a encore beaucoup de questions par rapport à ça. Bienvenue chez Clique. Merci. Ouais. La Lune est un roman que vous venez de publier. Vous êtes aussi spécialiste des déchets, des déchets spatiaux, j'ai oublié de le, de le, de le mentionner. Émilie, tu as lu ce roman Oui, j'ai lu ce roman et vous dites dès le début que l'homme contemporain ne lève plus la tête, qu'on ne la regarde plus. Et pourtant, la Lune est partout, elle est déjà dans la langue française, puisqu'on dit être lunatique, être mal luné, être dans la Lune. La Lune, c'est avant tout le satellite de la Terre, c'est-à-dire en latin son gardien, son compagnon. Vous vous racontez une histoire scientifique en fait de la Lune, mais aussi tous les mythes et légendes qui l'entourent, donc c'est assez intéressant et assez marrant, et vous vous demandez à quoi ressemblerait une Terre sans Lune. Donc Ce serait une mer sans marée des bébés tortues, esselées, une planète sans stabilité. Et à la fin, il y a un petit spoiler, c'est que vous, votre prochain voyage sera dans l'espace. Est-ce que vous serez la première femme à marcher sur la Lune Alors, la première femme, je ne sais pas encore, mais j'ai sûr faire partie des premiers à retourner sur la Lune, en tout cas. parce que ça fait 50 ans qu'un qu homme est allé sur la Lune Bientôt. Oui. Et pourquoi toujours pas une femme ça, on... mais En fait, il faut repartir dans le contexte où, euh, pourquoi on est parti sur la Lune c'était pas pour l'aspect scientifique, c'était la guerre froide c'était le premier qui arrive, qui gagne. Et pour vous dire, c'est en 69, le premier homme qui marche sur la Lune. La dernière fois, c'est en 72. Ouais. Donc pourquoi on n'y est pas retourné depuis bah C'est parce que derrière les raisons, les premières raisons, en tout cas, n'étaient pas... Enfin, les bonnes, on va dire. Vous avez dit quelque chose de, de, de, de super intéressant, c'est que souvent, quand on voit dans les films de science-fiction, même dans les romans, on parle de coloniser des planètes. Vous dites que c'est la, la, la pire chose à dire, même d'aller sur la Lune pour coloniser. Bah, déjà, le terme coloniser... Mmh. Voilà. Non, mais, enfin, je, préfère les, je préfère laisser une chercheuse le dire, en fait. Oui, après, chercheuse et aussi humaine, c'est qu'on connaît l'histoire sur Terre. Et quand on, dit, on parle de coloniser, il y a eu quand même pas mal de massacres, euh, enfin beaucoup de choses qui ont été détruites, enfin même des sites historiques qui ont été détruits avec la colonisation. Et de me dire qu'on veut reproduire la même chose euh, ailleurs, franchement... enfin Je me suis dit, bon j'ai enfin, vu récemment l'enquête sur la discrimination au logement, qu'on connaît tous depuis très longtemps, et je me suis dit, sur la lune ça va être pareil... Pfff, <rire> est-ce que c'est vrai que tout part euh, d'un livre, d'une encyclopédie que votre père avait chez vous C'est ça. Je suis pas quelqu'un de difficile. <rire> Juste un livre, ça a suffi pour que je parte. Enfin, euh, que je fasse tout ce parcours en fait. Comment ça s'est enchaîné Vraiment, parce qu'en fait, on a envie de comprendre le, le cursus pour en arriver là. C'est ça qui est dingue, c'est qu'on commence par lire un livre d'astronomie, ça nous passionne. Et comment est-ce qu'on enchaîne en fait à l'école C'est quoi les, les différentes étapes en fait, je pense que pour moi, c'est c'était quand même un métier lambda pour d'autres. C'est que moi, c'était l'astronomie, d'autres, c'était peut-être médecine. Et donc, automatiquement, je pense qu'on a mis en place la même stratégie et qu'on n'a pas forcément regardé les barrières qu'on pourrait avoir. Donc, euh, je veux dire, avec mes amis de, du lycée, bah, on est dans l'ensemble dans l'étudiant. Chacun allait voir ce vers quoi il voulait tendre. Donc, pour moi, ça me paraissait normal ce que j'ai fait puisque je savais quel était mon objectif. Moi j'ai une, une question, est-ce qu'il y a vraiment une planète B C'est mon problème pour euh, nous. Comme une je exoplanète sur le, ouais, Non, non, des exoplanètes je sais très bien, mais une planète B pour, euh, si disons, si on vraiment, on met la Terre, a, mais pas, ça, hein. la, la, la colopsologie ouais. est très à la mode, et je ne suis pas colopsologue, je, je tiens à le redire, je pense qu'on a, qu a des moyens effectivement de, de rester sur cette planète, mais je ne crois pas du tout à, à l'idée d'une planète B sur laquelle on puisse effectivement aller coloniser, je crois que c'est ce que vous avez dit. Coloniser, non. Mars. Le oui. qui est le oui. plus la vie sur Mars, pourquoi pas, mais euh, ne pas voir l'espace comme une solution B. Non, ouais, voilà, Ça, c'est clair et net. De, de, de, de toute façon, même là, pour la Lune, dans les projets qui arrivent, il y a euh, celui d'exploiter ses ressources. Rien que ça, en fait, c'est déjà une question inquiétante. Mmh. Parce qu'en France, on est plus cadré au niveau de la, de la réglementation, mais pas aux États-Unis. Donc, du coup, même là, je me dis, on, on va voir ce que va devenir la Lune quand on, va pouvoir, quand on aura cette technologie qui nous permettra d'y aller euh, très facilement. En mars dernier, la NASA a annulé la première sortie spatiale 100% féminine et pour cause, ils n'avaient pas prévu assez de combinaisons spatiales ça, ça, à la bonne taille. C est, c est... Et c'est vrai. Mais moi, je suis atterri. Oui, c'est vrai. Franchement, ils ont fait de la communication dessus. Je me suis dit, vous n'avez pas vérifié avant C'est dingue. Mais, oui. Mais au moins, ils ont des astronautes femmes. Oui, c'est pas mal. Franchement, connaissant le nombre de femmes astronautes, je me dis, c'est déjà pas mal, malheureusement. Est-ce qu'on en sait plus sur l'origine de la Lune sur son âge déjà Oui, on en sait plus. Bah, du coup, c'est euh, notamment grâce aux missions euh, Apollo, vu qu'avant, il y avait trois grandes théories pour expliquer la formation de la Lune. C'est des théories qui ont été formulées sans qu'on qu ait de roches lunaires entre les mains à étudier. Et du coup, avec les missions Apollo, c'est là qu'on a plus ou moins confirmé l'hypothèse d'un impact géant. Donc la Terre étant en formation, et un corps l'a percuté, parce que toutes les deux partagent la même trajectoire. Et du coup, la Terre a été éventrée en partie, tandis que l'autre astre était complètement détruit. Et avec le temps, en fait, il s'est agrégé à nouveau pour former, pour former euh, la Lune. Et vous, si vous allez sur la Lune, qu'est-ce que vous avez envie de chercher Moi, ce que j'aimerais, c'est euh, mieux comprendre son origine, parce qu'il y a encore beaucoup de questions par rapport à ça. Et il y a de l'eau euh, sous forme de glace sur la Lune. Hein, donc aussi, voir du coup, est-ce qu'on peut, est qu peut dire qu'il y a de la vie sur la Lune Parce qu'on peut dire que quand il y a de l'eau, il y a de la vie quelque part. C'est étudier tous les types de reliefs qui se trouvent dessus, et peut-être que ça va nous renseigner sur comment s'est passée même la formation du système solaire